Bonjour à tous, nous sommes le 27 juin 2021, je voudrais faire une vidéo un peu particulière parce que, dans le fond, je vous ai un peu mentionné dans ma dernière, dernière vidéo que j'ai acheté des actions de Wish et la raison est très simple, c'est que c'est peut-être le nouvel Amazon. Je ne vais pas prétendre ça, tout ça, mais euh, je vous incite à faire vos propres recherches et regardez vous-même ce que vous pouvez tirer comme conclusion. Mais euh, je regarde ça et je regarde que c'est en ce moment la folie furieuse sur euh, Wall Street Bet euh, au niveau de Wish. Euh, la raison est très simple, c'est que c'est une action qui est sous-évaluée et qui pourrait euh, exploser littéralement et qui pourrait devenir... Euh, un parce que cette fin de semaine, ce que j'ai fait, en fin de compte, j'ai regardé euh, l'application Wish et j'ai essayé d'analyser d'une manière euh, assez euh, euh, impartiale euh, ce que ça représente. Et dans le fond, euh, ce que Wish fait, en gros, je vais vous l'expliquer tout simplement avec euh, mes propres mots, elle vend des bébelles qui sont de la Chine. Et euh, Mais de plus en plus, euh, Wish se trouve à augmenter euh, les, la qualité de ses produits et en plus euh, le délai de livraison diminue de plus en plus donc euh, je pense et il faut pas oublier que Wish je, je vous le dis comme ça, c'est une compagnie californienne et euh, elle euh, est de plus en plus euh, euh, impliquée au niveau euh, euh, de la vente euh, euh, directement sur internet au niveau des applications mobiles et c'est peut-être le gros facteur qui fait en sorte que euh, je tends à penser que l'action va exploser. Et en plus, euh, au niveau technique, euh, si j'avais aucune information au niveau euh, fondamental ou au niveau euh, de l'historique de Wish, euh, je serais intéressé à acheter cette action. là Donc, il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que je serais. Euh, ben, je l'ai. J'ai acheté vendredi du Wish, mais il y a beaucoup de facteurs qui font en sorte que je serais intéressé, euh, étant un néophyte au niveau des actions d'acheter Wish. Et je veux vraiment pas vous, euh, vous inciter à acheter cette action-là, mais euh, écoutez, il y a eu 140 millions d'actions qui ont été transigées euh, vendredi. Donc, c'est énorme, c'est big. Donc, euh, ce que vous pouvez... Ce que je peux faire comme influence sur vous et ce que vous pouvez euh, faire comme influence sur le marché, c'est ridicule. Donc, euh, mon, mon information que je vous donne est tout à fait neutre et euh, vous pourriez dire même neutre mais pur aussi dans le fond j'ai aucun intérêt à vous parler de wish mais je pense que ça pourrait être une action qui pourrait exploser et euh, pour moi c'est peut-être probablement du long terme. Euh, ce qu'on va regarder ce soir, je, je fais ça euh, rapidement parce que c'est demain que les marchés ouvrent euh, et au niveau de Wish. Euh, vous pourriez avoir une correction, une consolidation, mais euh, je voulais vous en parler parce que c'est l'action qui a été la plus transigée euh, ce vendredi, jeudi, vendredi, et euh, ça a incité ma curiosité, mais je voulais voir euh, ce que ça représentait encore plus au niveau... Euh, euh, côté fondamental et côté technique aussi, et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous euh, rapidement. Donc, euh, au niveau de, de contexte logique, parce que quand on parle de l'action de WISH, euh, c'est contexte logique qui se trouve être l'entreprise qui est immatriculée sous ce nom-là, euh, et là, il euh, faut comprendre que pour euh, le côté francophone, j'ai pris euh, Google Traduce pour traduire tout simplement ce que euh, les, les, euh, analyses pensées, les analyses pensaient les analyses pensaient de Wish et euh, contexte logique, Wish euh, aux valorisations actuelles se négocient avec une remise massive par rapport aux autres plateformes de commerce électronique homologues. En raison de son orientation Produit à bas prix pour les consommateurs soucieux de la euh, valeur à faible revenu. WISH a été inco incompris tout au long de sa vie, en tant qu'entreprise privée, désormais publique, malgré une croissance importante. Bon, euh, je lirai pas tout. Tout ce que je vous dis, c'est d'aller faire vos propres recherches, d'aller sur CIC Alpha, qui va vous donner un peu le, le bilan euh, euh, des analystes de ce que WISH représente. Et euh, là, on parle que WISH, en ce moment... Euh, vu euh, que l'augmentation de ces ventes a explosé dû au fait de la crise du coronavirus, Wish euh, se oui, trouve à être sous-évalué d'une manière absolument euh, absurde. Donc, euh, et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les derniers jours, les dernières semaines, mais surtout les derniers jours. Au, euh, dans Wish et qui veulent tout simplement euh, avoir une valeur sûre et solide et avec une croissance potentielle solide et même des fonds de pension sont rentrés dans Wish donc euh, je vous donne l'information vous en faites ce que vous voulez mais je voudrais tout simplement tout simplement ce soir vous euh, vous euh, éclairer sur cette action là qui peut vraiment exploser euh, à la manière de Amazon à la manière de euh, groupon, à Groupon, à, à la manière de euh, Wayfair, parce qu'il y a quelqu'un qui a et, mis un commentaire et dit « J'aurais dû embarquer dans l'action de Wayfair, qui était à, à 30, bah même euh, le plus bas est allé à peu près à 20 dollars dans ces coins-là, et aujourd'hui est à 300 dollars Donc, euh, je vous parle de Wish, euh, pas pour, euh, j'ai rien à gagner, là. Je vous donne honnêtement un, un bilan de ce que Wish peut devenir. Mais si ça fonctionne pas, n'est pas me voir en me disant que ça a pas fonctionner. Je vous dis tout simplement que cette action-là pourrait exploser. Et euh, aux, aux personnes qui me regardent, qui écoutent ma chaîne, vous êtes nombreux, mais puis je vous apprécie euh, tous, euh, mais je ne suis pas un grand influenceur. Là. Mais ce que je vous dis, c'est un secret personnel. Uh, WISH, considérer la l'achat de cette action-là. Parce qu'avec 140 millions d'actions uh, qui ont été négociées vendredi, uh, écoutez, vous ne ferez pas une grande différence, mais peut-être que vous pourriez uh, vous réfugier. De la même même manière que l'or et l'argent que je vous ai dit, j'ai acheté des lingots, j'ai uh, 211 de lingots d'argent en ce moment. Uh, C'est beaucoup, mais je crois que l'argent va... Écoutez, je... J'y je, je, crois, je crois, parce que l'argent, c'est un métal d'avenir qui va au niveau technologique vraiment être euh, un catalyseur puissant au niveau des les auto-électriques, au niveau des panneaux solaires, au niveau de plein, plein d'applications, parce que rien à part l'or qui contacte mieux que l'argent, et on va faire, on va créer des contacts d'argent euh, dans les nouvelles technologies, donc euh, l'argent va en bénéficier. Mais euh, je vous parle de Wish, qui se trouve être un, tout simplement un, un vendeur de, de bébelles. On va aller voir ça tout simplement. C'est sans prétention, là... Euh, je veux pas comme vous influencer. Euh, oui, je vends à peu près n'importe quoi. Il euh, y a plein de promotions. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles gratuits. Et je comprends pas leur modèle d'affaires, mais euh, ils font affaire directement avec la Chine. Mais euh, Wish était comme un, un vendeur de bébelles, mais commence à être plus sérieux au niveau de de, de ces articles qu'il vend. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça m'intéresse vraiment. Euh, on peut acheter des téléphones cellulaires. Euh, euh, euh, à, à pas, euh, un drone, on peut acheter beaucoup, beaucoup de choses. C'est ce qui fait en sorte que, bon, je dirais pas, <rire> on peut acheter à peu près n'importe quoi, mais le modèle d'affaires est, est bon et je pense que l'action elle-même, au niveau, euh, je parle boursier tout simplement, là, euh, peut vraiment exploser. Et c'est la raison pour laquelle je vous en parle. Et euh, je voudrais tout simplement vous parler euh, de euh, Chatmill qui se trouve être un analyseur euh, euh, bon, au niveau technique, au niveau fondamental, on prend ce qu'on prend, on laisse ce qu'on on laisse. Je vous dis au niveau de technique, l'action est hyper belle, euh, la tendance à court terme est positive, tandis que la tendance à long terme est neutre. Cela évolue donc dans le bon sens. C'est les commentaires que Jack met. Au cours du dernier mois, Oui, s'est négocié dans une fourchette de 7,52$, 15$, ce qui est assez large. Il se négocie actuellement près du plus haut de cette fourchette. Donc, on pourrait avoir une cassure. mais pour moi, on a eu la casseuse. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Le volume est considérablement élevé, on le voit très, très bien au cours des deux derniers jours. Ce que vous aimez voir dans un fort volume, c'est un mouvement. Si beaucoup de fonds de pension, beaucoup de personnes entrent dans cette euh, dans action-là, c'est qu'on pourrait avoir des surprises très, très importantes au niveau de Wish. Euh, donc, euh, je vous mets ça comme ça. On va continuer avec ça, on reviendra tout à l'heure. Euh, bon les, le prix s'est fortement augmenté les derniers jours et puis notre euh, des analystes euh, on a quand même euh, 10 analystes c'est pas beaucoup mais quand même euh, qui ont fait un diagnostic sur Wish et ils disent euh, c'est achat fort donc euh, et euh, quelques analystes deux analystes disent que on devrait garder donc et en plus en plus en plus il faut voir que Stockbet euh, non, un stock tweet, excusez, c'est euh, « What's real bet euh, euh, », c'est la folie furieuse au niveau de Wish. Donc, euh, en ce moment, tout le monde parle de Wish. Euh, pour moi, c'est un signe qui pourrait faire en sorte que plusieurs entre dans le marché, peu importe les raisons, là, que ce soit une raison euh, qui n'a pas rapport, mais en plus d'avoir des personnes, euh, des analystes qui encouragent l'action de WISH, d'avoir des gros fonds de pension qui rentrent, euh, qui rentrent dans WISH, euh, on a des analystes qui rentrent dans WISH. Des analystes, pas des analystes nécessairement, mais des, Oui, des analystes, mais les euh, le, le peuple qui rentre dans Wish. Donc, on pourrait faire exploser l'action euh, de Wish rapidement. Et comme je vous dis, je répète encore une fois, je n'ai rien à gagner là-dedans parce que je suis un euh, petit dans tout ça. Là. Donc, euh, vous faites ce que vous voulez. Et euh, ici, euh, on parle au niveau euh, technique fondamentale, des analystes. Donc, euh, Wish est en. Euh, c'est une action qui est sous-évaluée, euh, qui vient de rentrer en bourse. Et pour euh, terminer, c'est tout simplement ce qu'on va aller voir, c'est l'action de Wish. Et je vais terminer avec quelque chose que je que j'ai observé, que je veux vous partager. C'est l'action de Wish. En ce moment, euh, on va aller voir ça avec des chandeliers japonais. C'est l'action de Wish. Au niveau de mes indicateurs techniques, techniques, c'est hyper beau. Je, si je regarde simplement l'action au niveau technique, je écoutez une action comme ça là où on a un renversement de tendance avec mes moyennes mobiles, euh, je pourrais pas comme euh, dire non à une action comme ça. J'ai dit peu importe comment qu'elle peut avancer, c'est très très positif. Toutes mes indicateurs techniques me disent d'avancer dans ce domaine-là et en plus on a tous les indicateurs. Fondamental. Donc, euh, faites-en, tirez-en vos conclusions, faites ce que vous voulez. Wish pourrait, je le dis bien, pourrait exploser. Et euh, euh, compte tenu du contexte euh, euh, euh, émotionnel, parce que euh, c'est l'action l'action qui a été la plus transigée jeudi-vendredi. Et en plus du contexte euh, euh, des réseaux sociaux, c'est l'action qui est la, une des actions les plus... Même je pense que c'est l'action la plus discutée en ce moment sur les réseaux sociaux. Euh, cette action pourrait exploser littéralement. Et la deuxième, euh, la deuxième chose que je veux vous parler, euh, je vais aller voir quelques actions... Euh, Peut-être pas là. Euh, vendredi, ce qui est arrivé, il y a un phénomène très, très important qui est arrivé. J'essaie de trouver une action qui qui, euh, qui met un, bah, une action, une, une des actions là, euh, qui met euh, en perspective ce que j'affirme. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les biotechnologies et dans le, les euh, secteurs de la santé. Donc euh, ce que ça présage c'est que y a beaucoup de personnes qui entrevoient que le secteur de la santé va exploser. On sait pourquoi, je veux pas ramener l'affaire, la crise du coronavirus mais que le, les, les personnes sur la planète ont une peur euh, qui n'est pas raisonnable au niveau de la santé. Peu importe. Moi, je vous parle au niveau d'économie. Euh, ce qui est arrivé vendredi, c'est que on se trouve avoir eu une explosion des volumes. Si vous regardez beaucoup, beaucoup d'actions au niveau biotechnologique, au niveau des euh, des pharmaceutiques, on a beaucoup, beaucoup de volumes qui sont rentrés vendredi. Ça présage qu'on va avoir une explosion au niveau des biotechnologies. Et euh, je vous incite pas à acheter des biotechnologies. Je continue à prétendre tout simplement que l'or et l'argent sont euh, des métals qu'on doit privilégier. Comme je vous dis, j'ai acheté euh, 211 d'or... Euh, d'argent, excusez. De... Il y a une grosse nuance. là. J'ai acheté 211 euh, d'argent dernièrement. Et la raison pour laquelle j'ai acheté 211 d'argent, je crois que au niveau du long terme, euh, l'argent va être à privilégier à cause de... Du fait qu'elle est une valeur refuge et en plus du fait qu'elle est euh, euh, un métal euh, qui va être industriel, qui va être très, très fortement utilisé dans les prochaines années. Euh, là, si je vous parle de euh, de Wish et des actions biotechnologiques, je n'ai rien gagné là-dedans. Euh, examinez mon nombre de vues, mais je vous donne un j'ose pas dire ça parce que j'aime pas ça faire ça. J'ai jamais. Je vous donne un tuyau. Faites ce que vous voulez, examinez vos graphiques, regardez Wish, regardez les actions biotechnologiques. Vendredi, jeudi, vendredi, surtout vendredi, une explosion des volumes. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gros joueurs qui rentrent dans les actions biotechnologiques et pharmaceutiques. Tout le secteur de la santé. Donc, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous dis euh, que dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, ça va exploser. Euh, c'est ça. Et euh, je ne rejette aucunement l'or et l'argent parce que, comme vous savez, je possède de l'argent physique, pas de l'or. Je suis trop pauvre pour posséder de l'or. Mais euh, je vous dis, euh, l'argent, l'or aussi. Parce qu'à cause de l'impression massive des dollars américains, euh, on inonde le marché littéralement. Et ce n'est pas terminé parce que c'est ce qui souffle les marchés à l'hélium. Mais je vous parle de Wish, vous en faites ce que vous voulez. Si demain vous avez une correction, venez pas me voir en me disant, ou envoyez-moi pas des insultes en me disant que, euh, ah, t'as dit ça, non, non, je dis rien. Je vous donne tout simplement l'information, vous en faites ce que vous voulez. Mais regardez Wish au niveau technique, c'est extraordinaire. Au niveau fondamental, c'est une compagnie qui est hyper sous-évaluée, qui pourrait devenir un... Prochain Amazon. Et en plus, oui, sur les médias sociaux a une cote qui est absolument phénoménale. Donc, c'est à vous de faire vos euh, vos euh, <rire> analyses et regarder ça ce soir, dimanche, et pour demain être prêt, peut-être, euh, sur la gâchette, pour peut-être profiter... Euh, de ce marché qui est absolument irrationnel nourri par la Fed mais comme je vous ai toujours dit il faut absolument profiter des occasions qu'on a et il faut profiter de euh, des opportunités que les gouvernements nous donnent littéralement donc euh, on se revoit très très bientôt pour de nouvelles vidéos mais considérez vraiment ce que je vous ai dit merci